L'intérêt de venir à ce salon, euh, c'est dans un premier temps d'abord faire la, la connaissance des médiateurs du camp Sud-Ouest, euh, voir euh, comment est-ce que vous y prenez, euh, qu'est-ce que vous utilisez comme technique, euh, ce, que vous, ce que vous faites sur les salons. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir voir comment est-ce que je peux euh, utiliser cette façon de faire euh, et euh, réutiliser ça en local parce que moi j'habite à, à Pau et euh, comment est-ce que je peux sur un salon professionnel en local euh, réutiliser euh, ces techniques et voir les bien et, et les médiations. Je suis, je suis euh, nouvellement diplômée, euh, je n'ai jamais encore assisté euh, à ce type de salon. Et je je voulais voir comment est-ce que euh, je la médiation professionnelle peut être connue sur ce type de service.